Chers traders et investisseurs, mercredi 4 septembre, bonjour Alors écoutez, c'est extraordinaire, tout se passe pour le moment exactement comme prévu et comme nous l'avions dit, avec les bonnes nouvelles en provenance d'une part du Brexit et d'autre part de Hong Kong ce matin, les marchés européens gagnent en milieu de matinée plus de 1% et même plus en fin de matinée et le sens que nous avions engendré la semaine dernière est conforté pour le moment, la tendance donc s'est même renforcée en fin de matinée. Alors bien sûr, tout ceci devrait être ou devra être conforté par les marchés américains mais nous n'en doutons, doutons pas trop pour le moment. Cependant, la situation reste très fragile et tout événement inattendu, nous n'arrêtons pas de le répéter, pourrait casser à tout moment cet édifice fragile. Donc, une seule recommandation, soyez et restez très prudents et très vigilants. Dans ce contexte ce matin, nous avons quand même réalisé, assez bien performé, nous avons réalisé trois trades gagnants sur trois, accompagnés d'une médaille d'argent. Espérons que cet après-midi sera encore plus actif. Nous vous souhaitons à tous de très bons trades, une bonne journée et à demain.